Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 239 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu indépendant qui est oh, à peu près connu quand même. Ça s'appelle 140. Alors, du coup, moi je le connais pas du tout, c'est pour ça que j'y joue. <rire> Mais ça fait longtemps que, que j'en j'entends parler et longtemps que bah, je me dis bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors on m'a dit que c'était très très abstrait. Alors déjà, effectivement, on est un carré. <rire> voilà, déjà, première chose étonnante. Quand je bouge, je suis un rond. Et qu'est-ce qu'on peut faire On peut sauter, et quand on saute, on a un triangle. Ok. Déjà, ça part un peu en couille. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Qu'est-ce que c'est que ça Ok, je pars rien en <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc roses qui me suit Ok. Ok. Je peux pas aller plus loin. Bon bah on va aller... D'accord. Ok. Tout est rose. Qu'est-ce que c'est que ce truc en bas J'ai l'impression que c'est fait une vieille télé quoi. Mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de... Ça fait quoi si je tombe je meurs vous croyez Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Je sais pas. Et hop Et hop, ah, encore un truc. Ah ça doit être des checkpoints ou des trucs comme ça ça. Ça doit être des checkpoints. Alors pour l'instant tout est vert, tout est rose, je suis toujours une boule. Et hop Et Oula, ça sent encore le changement de dimension Ça fait quoi si je vais là-dedans Ok, il a rien, ok, ok. Oh, un truc bleu. Ah, je l'ai raté. Il a raté, merde. On entend un petit bruit, yolo. Ah, donc, cette petite boule, ça me permet d'activer ce petit truc, on va dire, alors. Voilà, et ça me transporte dans un autre monde. Ouais, qu'on paye tes couleurs. Alors, on peut dire que les couleurs sont sympas. Pour ça, il n'y a pas de souci, elles sont très sympas. Il y a un très joli contraste au niveau des couleurs. Je vais aller voir s'il n'y a pas un truc caché là. Parce que là, ça monte. Donc ici, il y a un transporteur. Ok. Ok, et de la musique. À l'aise. Ouf, je l'ai eu. Je peux pas aller là-bas. Admettons que j'aille là-dedans. Ouais, on... je... En fait, c'est. il ouais, faut que j'aille où en fait Il y a 40 possibilités en fait. Ok, de la musique qui s'est mis en route. Ah mais c'est le... c'est la douzure non En fait ça me permet d'avancer. Ok. Ok. Ok. Alors on va essayer. Ok, <rire> admettons. What the fuck, ce jeu yep. Yep. Oh, encore un transporteur. Euh, si je vais là-dessus, je meurs, on est d'accord. On est d'accord. <rire> on est d'accord, donc il euh, ne faut pas que j'aille là-dessus. faut que j'aille en dessous. Oh, il y a un là. Ah merde. Oui. Alors, ce jeu, what the fuck, quoi. Il y a, y, a, y a un petit jeu de rythme, il y a un petit jeu de, de couleurs un peu partout. On traverse des mondes, ça change de couleur. Et ça nous permet d'accéder... À ça qui me change en fait ça change les couleurs du monde j'ai l'impression que ça change juste les couleurs voilà et ça me permet d'accéder à des endroits où c'est que ça fait bouger les pièges en tout cas donc là ça va transférer là ça transfère ici ça transfère là ici Ok. Heureusement qu'il y a des checkpoints un peu partout. Yop. Non Non, putain, qu'est-ce que je suis con. Oh non. Oh non. Il y, a les, il y a les trucs, en fait il y a les trucs qui disparaissent, les, les carrés qui disparaissent. C'est inversé, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de checkpoint. Ça veut dire que si je meurs là, je meurs. Un checkpoint, ah si, un checkpoint là. Ok, ok, ah, un, un, un transporteur, je sais pas où c'est qu'il va m'emmener. Oh le fils de con C'est quoi ces vieux sauts C'est quoi ces vieux sauts qu'il nous fait lui Ok. Donc maintenant on va prendre lui. Qu Ceux qui nous transportent. Bro. Donc là, on okay, voit okay. sont. C'est quoi ça Ok, ça fait sauter. Oh non, non, non, non Yolo Donc là, ça doit pouvoir me faire sauter sur les plateformes. Plateforme. Plateforme. J'aime bien le. c'est entraînant quoi comme jeu. Voilà. Ça bouge beaucoup de partout, mais euh, bizarrement, on arrive à bien à bien pouvoir contrôler le, le, le personnage ou à la, la forme géométrique. Oh putain. Oh putain Non C'est un truc de bâtard ça. C'est un truc de bâtard, c'est un truc de bâtard, c'est un truc de bâtard. Comment oh, tu veux que je fasse Comment je fais Il y a que c'est ème au moment. Ah merde, comment je fais Mais, en fait c'est pas, pas synchro là, je peux pas le... Ah si, il faut que je saute en l'air comme ça, mais sur celui-là, pour arriver pile-poil dessus. Yo, Ouais c'est... J'aime bien. J'aime bien ce jeu, il est pas trop compliqué. Et en même temps... Ah non, ouais, sauf, sauf quand on perd. Alors ça, je sens que ça va me saouler. Ouh ti tout, ti tout, ti les ti qui ti bien ti ti ti doivent kiffer jouer à ce jeu. non c'est sérieux Elle se barre la boule Espèce de fils de pute. Reviens là Ah non Oh je me sens que vais Alors là le but c'est de la choper Sauf qu'elle a pas l'air d'avoir envie de venir Ça va pas être facile Être facile Être facile Être facile Ça va pas être facile être facile Facile, C'est pas facile C'est vraiment pas facile Je vais y arriver Ouh. Eh ben Allez, c'est parti. on change de monde. What the fuck 40 000 de lumière qui viennent d'apparaître. Ok, donc là c'est noir et blanc. Ouh, c'est mignon J'espère que du coup, la, la luminosité... Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je fais avec... J'ai un triangle hein, avec moi. Il y a plus de son. Plus de musique. C'est stressant. J'ai peur. Oh putain Oh putain l'enculé Oh putain, c'est un boss Oh putain, c'est un boss Oh le fils de pute Oh le fils de fils Oh putain l'enculé What the fuck Ce jeu est what the fuck Il est what the fuck, sans déconner. Ah, ils étaient finis en carré. Non, non, ça, en plus ça change, les lumières changent. Allez vous faire foutre. Ah non. Ah non, faut recommencer à chaque fois. Ah, j'en ai pour ma vie. Combien de temps je vais mettre Oh, je le bats, je le bats. Je suis obligé de le battre. C'est obligé, obligé que j'y arrive. Oh, mon dieu. Bon, faut que je me concentre surtout sur mes déplacements. Et puis on verra. On verra après si j'arrive à le battre. En fait, il se déclenche. Voilà, dès qu'on lui file un premier coup, il se déclenche. Mais il faut pas toucher la moindre boule. Sinon, on perd. Mais cela dit, c'est vachement bien pensé. Sans déconner les mecs. Hein. C'est des génies quoi. Salut démonte un peu sa race. Il faut surtout pas se sur retoucher. Il en reste plus beaucoup. Ah putain, il en pose partout, le fils. Le fils, il en reste plus qu'un, il en pose partout. Ah non, oh, non Ah non Ah non, c'est pas juste. Ah non, il en restait vraiment qu'un, là. Mon dieu. Bah c'est pas juste du tout, c'est pas juste du tout, c'est pas juste du tout. <rire> je suis mauvais ou quoi Non mais je dois être vraiment mauvais. Bon attends, on va se concentrer, on va faire comme tout à l'heure, on va se concentrer juste sur les juste sur les boules, pour pas qu'elles me touchent en fait, c'est surtout ça, c'est what the fuck ces boules, ils en balancent à plein non Donc là voilà, il va m'en poser plein des comme ça. Je me fais savoir, faut pas, je me fais savoir. Faut pas, je me fais savoir. Oui. Oh oui. Oh oui, j'ai lu, eu. Oh, oh oui, j'ai lu. C'est quoi ce succès qui s'appelle 1-1 C'est 0-21. Yolo. Donc en gros, on va recommencer trois fois, c'est ça, non En fait, elles sont voilà. ça, En fait, les boules de couleur vous emmènent dans l'univers qui correspond. Et ensuite dans cet univers, c'est what the fuck quoi. On voit ouais, comment que c'est que ça. D'accord, ça a une réaction sur le sur le carré. Donc en gros, faut que je le fasse sur le carré. Ça le déclenche, il se transforme en carré. Le carré se transforme en rond. OK, on va faire un petit peu de ce niveau là puisque c'est vachement intéressant. Ouh je l'ai eu Ouh je l'ai eu Ouh je t'ai niqué, je t'ai niqué la boule Voilà Alors ce jeu vraiment, euh, je sais pas en quoi il faut le classer en fait. C'est quel, quel genre de jeu en fait Ouh Genre de jeu sans déconner. Ce qui est c'est putain. Qui a inventé ce jeu Qui a inventé ce jeu Il y avait quelqu'un qui avait un, un problème dans son cerveau quand il a inventé ce jeu. Je pense hein. Je vais pas m'avancer hein. Il y avoir un sacré problème. Hein. On va con. Ah oh non, ah oh non, ah oh non, ah oh non, ça c'est ça c'est pas possible ça. <rire> yeah. et Ouh je l'ai eu. Ouh je l'ai eu. Alors là, le but c'est de faire fluff, fluff, ah. Oh. Fluff, fluff. Et maintenant, il faut revenir là-bas en arrière, sans perdre. Ah non oh. Et voilà, c'est parti mais Je sais pas combien de temps je vais encore résister à ce jeu. Il est what the fuck. Attends, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller n'importe où en fait, je comprends pas. Où c'est qu'il faut que j'aille Bon on va dire qu'on va aller à droite parce que c'est là d'où je viens là. Tout tot Ah il faut. En fait c'est tout en rythme. Oui tout doucement. oui tout doucement, oui tout doucement. Ça suit la musique. Deux, deux, deux, deux, deux, <rire> deux, deux, deux, deux, de, de, de, de. oh, a pas plus bas. Voilà, ouf, sauvegarde. Oh, Est-ce que c'est -ce est sérieux ça C'est. <rire> Je sais pas comment décrire ce jeu, c'est joli, c'est carré, <rire> c'est. C'est. On se prend la tête. C'est à la fois de l'action, de la réflexion, de la plateforme puzzle on peut ah non ah non tu tu tu voilà le meilleur moment c'est celle là du, du. Du, du, du. vu que c'est vu qu'il y en a trois automatiquement il y en a forcément un qui est meilleure que l'autre hop là allez on checkpoint Ouh, je sens, que, je sens que la plateforme elle est pas bien. Ouh, je sens qu'elle est pas bien Salope Ouh, la plateforme est pue la merde. On y arrive, on y arrive, on y arrive. <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait chier comme possible. Ah non! Faut respecter les deux rythmes. Ouais, c'est super dur. Beaucoup de mal. Là. Oh non ah non! Ah non, j'ai sauté! Ah, c'est pas possible! Bleu! Bleu! Allez, je me fais encore un checkpoint et j'arrête ce, ce test. C'est juste un truc de fou. Un checkpoint. Je passe ça. Je passe ça. À moins qu'il y ait un boss tout de suite derrière. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain qu'il faut, oh putain que c'est pas facile en fait hein. Ça a l'air tout court mais c'est pas simple en fait hein. Ah, non, non c'est pas vrai j'ai pas touché. C'est pas vrai. C'est pas vrai c'est pas vrai j'ai pas, pas touché. Arrêtez de me dire j'ai pas touché. Je suis vraiment un handicapé. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Qu'est-ce que c'est que ça, oui, Ça n'a aucun sens. <rire> c'est ok. Team 2, on dirait intermarché Oh, c'est quoi la logique C'est quoi la logique de ce truc-là C'est quoi la logique Oui, je l'ai eu Oh oui, je t'ai Je t'ai eu, je t'ai eu Je t'ai eu. eu Et... Youhou Hop, hop. Oh, non, non, non, non, non, non, non, Pourquoi je m'envole Pourquoi je m'envole et des fois non. Pourquoi je m'envole pour que je pourquoi je m'envole Pourquoi je m'envole tous les... Je... Je sais pas pourquoi je m'envole en fait. Je sais pas. Allez vas-y continue continue continue y a forcément hein. ah oh non non non non non non non non non non, non, non. c'est pas vrai Vous savez quoi On va s'arrêter. Là pour ce jeu. Donc ils viennent couper. Ils viennent couper. Ok. Ben voilà. Donc vous voyez mon Steam, c'est trop bien. Euh, et ben voilà. <rire> je vous dis, dis c'est magnifique. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Attendez, je vais remettre le jeu juste pour, juste pour le. Juste pour le fun. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une pour une prochaine vidéo, ce, ce jeu là en tout cas est euh, bien, malgré que j'ai pas bien compris pourquoi j en appuyant sur Start euh, longtemps ça m'a coupé le jeu, je ne dois pas assez connaître Steam. Je vous dis euh, à bientôt pour une prochaine vidéo, si vous avez aimé, mettez un j'aime, si vous avez aimé, mettez un j'aime pas, enfin vous avez compris, sinon abonnez-vous, partagez, et ce jeu est à la classe quand même, je pense que, euh, je, pense que je vais y rejouer.